Salut tout le monde c'est Winman, désolé de mon retard, écoutez mon décor a chié, pour vrai, donc là je suis en sueur parce que je vous ai dit deux vidéos aujourd'hui, donc je veux vraiment euh, faire ça le plus tôt possible, deux paquets à ouvrir, le livreur est passé et le facteur est passé, j'ai reçu un cadeau de Mike et je me suis commandé euh, plusieurs produits de la SQDC de la même marque, euh, parce qu'on sait que les top 3, top 5 de toutes les terpènes s'en viennent chez Winman. Donc, euh, même que le prochain vidéo va être le top 3, l'inalol. Donc, euh, je voulais euh, compléter là, euh, ma gamme de produits que j'avais essayé à l'SQDC avec quelques produits, là, de surtout la myrcène que j'avais pas essayé. Donc, on va regarder ça ensemble. Pour commencer, on va allumer un joint, graciosité de... Philippe, et eh oui, euh, merci encore Philippe, qui nous offre un Amnesia Aze. On sait que le Aze, c'est plutôt considéré un sativa, donc, qui est, qui est énergétique. Merci Philippe. Donc, Philippe qui m'a donné euh, des informations. Terreux, citronné, agrumes, agrumes, et citronné, sucré, épicé. Donc, terreux, citronné, sucré, épicé. Si je regarde sur les Leafly, en passant, les Leafly a fait des petites modifications. Euh, plusieurs mots dans le texte sont soulignés. Puis, on peut euh, cliquer sur ces mots-là qui nous amènent à une meilleure description de ce mot-là. Donc, ici, ils nous disent aussi terreux, aussi citronné et agrumes. Donc, euh, tu avais raison, Philippe, dans ta description, tu avais écrit citronné et agrumes. Donc, euh, c'est vraiment euh, complet. Donc euh, vraiment là, un buzz énergétique qui nous disent ici là, sur les flics. Merci. Je l'aime beaucoup plus que le Afghan Bull Rider que j'avais essayé euh, dans la dernière vidéo. Vraiment meilleur. Justement là, terreux, léger, citronné. Vraiment meilleur. Et puis c'est à la fin là, je le goûte pas. Merci Philippe, très bon joint, je l'aime beaucoup. Donc on va commencer avec euh, le cadeau à Mike. On va ouvrir ça. Oh, il est là-dedans. Oh my God! Enjoy pour fêter tes 1 million de visionnements. Congrats, boy. Thomas Hawk Mike. Hey, en gros, merci, man. Oh, c'est scellé en plus. Euh, écoutez, regardez là, euh, à l'intérieur, c'est toutes des grosses marques euh, du BC, donc euh, j'ouvrirai pas ça tout de suite, mais c'est vraiment là, euh, je pense que c'est des, des, des bonnes affaires là, ouais ouais ouais, ouais, ouais. c'est vraiment des bonnes affaires, je pense que, je pense qu'on va regarder ça plus tard, mais non, on va regarder ça tout de suite, je veux vraiment voir ce qu'il y a là-dedans, je suis vraiment curieux. Un gros merci Mike. Oh! Toutes les, les variétés à l'intérieur, ça donne une petite odeur dans le sac. Ah, il y a un million de visuellement, hein? c'est pas rien. Euh, vraiment, je suis vraiment content d'avoir atteint ça. Ici, là, il m'a donné un échantillon de. Bon, ça, c'est écrit surprise. Ça va d'être un morceau de H. Ça ici, là, euh, Blue Fuego 41. Oh, ça a l'air beau. Je suis en train de lire la description. Puis en bas, il y a le cannabis. Ça de l'air bon, on estime. Oh, ça de l'air givré. C'est givré. Gorilla Breath. Oh, ça de l'air oh, beau. Oh, que ça de l'air beau. Red Lemon Congo. Ah, on a essayé ça dernièrement, le Red Lemon Congo. Euh, ici c'est un enveloppe là, qui a mis ça dedans, euh, fruity pebbles, fruity pebbles, il y a du monde là, qui m'ont parlé de ça, le fruity pebbles, puis ici, qu'est-ce que c'est écrit en arrière, euh, peanut butter breath, en tout cas, euh, il y a quelques enveloppes qu'on peut voir à, à travers, là. Ça a l'air d'être du 4A. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Là. Euh, un gros merci, Mike. Euh, c'est un méchant beau cadeau ça. Là. Vraiment, vraiment. Est-ce que c'est tout des goûts gazi? On le sait pas. On sait que gazi c'est vraiment mon arôme préféré. Merci vraiment. là, On va faire une vidéo euh, pour chacun de ces produits-là. -là. C'est vraiment euh, du beau stock. Post Canada, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est des vieux produits. C'est des vieux produits, mais je voulais euh, compléter, là, comme je vous ai dit. Là. Puis, c'est la première fois de ma vie que je rachète un produit par erreur. C'est la première fois de ma vie que je rachète un produit que j'avais déjà essayé. Il euh, y avait quelqu'un de l'Alberta qui m'avait donné un Cove. J'ai commandé les Cove Reserve. Je voulais être sûr de mon coup. Je me suis commandé un Headband un... de Grill. Un headband de grill. Je m'en souvenais même plus. Et... Je les ai toutes commandés. Euh, le Rise. Le Rest. Je m'en souvenais plus. Je me souviens plus de leur qualité tout ça. Puis j'ai commandé aussi les produits Spinach. Euh, là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être content. White Widow de Spinach. Blueberry de spinach, Sensi Star de spinach, j'ai commandé ça ça fait un mois à peu près, Rockstar Kush spinach et puis euh, le diesel de spinach. Écoutez, je voulais vraiment avoir euh, une idée claire là, sur Spinach. J'avais déjà eu un cadeau, mais c'était un échantillon, puis ça avait, été, ça avait séché. Donc, euh, ici, j'ai 5 Spinach et deux produits Cove. Donc, euh, vraiment, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Euh, Peut-être qu'on va faire la semaine Spinach. Et puis, on va faire euh, les cinq produits, un à la suite de l'autre, en 5 jours. Et pour ce qui est là, des deux coves, va falloir essayer ça aussi. Euh, J'ai acheté ça pourquoi? Parce que les cinq, la terpène dominante, c'est Myrcène. Et quand je vais faire là, mon top 5 Myrcène, euh, faut que j'aie une idée de spinach parce qu'il y a beaucoup de monde sur Instagram qui m'ont écrit, hey, tas tu essayé le diesel, as tu essayé le Rockstar Cush. Donc, euh, on va tous les essayer, on va avoir une bonne idée, malgré qu'on sait qu'après deux produits de la même compagnie, de la même marque. On a une bonne idée de, des autres produits de la même marque. Mais on veut connaître les arômes. C'est des beaux noms. Hein? Blueberry, Rockstar Cush, White Widow, Diesel, euh, Sensi Star. Star, personnellement, j'ai pas aimé les saint Star de la SQDC. Puis pourtant, euh, quand on lit là, les parents du Sensi Star, il me semble je d'aimer ça. Donc, euh, merci à Philippe pour le joint et merci à Mike là, pour toutes ces enveloppes-là. Euh, vraiment, c'est un gros cadeau. Là, euh, le cannabis, il brille à travers le sac. Donc, c'est une histoire ici sur les flics, pardon. Euh, on va aller voir en bas là, dans les C'est souvent qu'ils nous disent les, les parents de cette strain-là. Ah, oh, OK. Euh... Hmm. Ils ne l'ont pas écrit, malheureusement. All right, les gars, euh, allez-vous voir euh, le site de bijoux, Shop Urban Ice, utilisez mon code promo 25%, euh, juste en bas dans la description, Urban, pardon, Shop Urban Ice, Shop Urban Ice, allez voir les bijoux, 25% de rabais. Allez aussi sur Indoor Growing Canada, c'est l'endroit que j'achète tous mes produits pour la culture de cannabis. Indoor Growing Canada, en bas dans la description, tout est là. Alors, euh, je vous adore et on se revoit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Peace!